What, y'all? Technicien de maintenance Russwell, vous cumulez 427 heures de retard. Pensez à les rattraper. Ouais, ouais, on lui dira. L'agence de surveillance des planètes primitives vous souhaite une journée productive. Technicien Russell. Well, dans mon bureau, dans mon bureau. tout de suite. suite. Ah, ah oui c'est vrai, c'est lundi. Vous pouvez m'expliquer ce foutoir, monsieur Well Si c'est si, pour moi en retard, euh, j'étais en panne de. J'en ai rien à carrer de votre énième retard. Je vous parle de ça. Pour ma défense, il n'était pas censé rentrer aussitôt de mission. Vous vous rendez compte que vous avez un des héros de la congrégation à vos trousses maintenant Un ami de longue date, qui plus est. À vrai dire, c'est plutôt sa femme que je connais. n'est pas trop, Well. Il va vous traquer dans toute la congrégation. Il n'y aura plus une planète où vous pourrez trouver un job sans qu'il ne vous en fasse virer sur le champ. Je suis d'ailleurs étonné qu'il ne m'ait pas déjà appelé. Commandant N, un appel, un appel du commandant Ptillien pour vous. vous. Là, vous voyez Dites-lui que je suis en rendez-vous. Je l'appelle juste après. Vous n'avez qu'à m'envoyer sur une planète qui ne soit pas régie par le Congrès, où il n'y aura pas trop de boulot. Je vous rappelle que vous êtes technicien de maintenance des drones de ménage, avec un succès très relatif qui vous est. J'essaye de les rendre plus performants, c'est tout. Peu importe, seuls les agents sont envoyés en mission, hors des planètes du congrès. Vous n'avez qu'à me promouvoir agent Et pourquoi je vous ferais cette fleur au juste Je suis pas sûr que votre femme serait d'accord de me laisser dans cette situation. Qu'est-ce que ma femme a à voir là-dedans Bah c'est ma sœur quand même. Ah oui c'est vrai, j'arrive jamais à m'en rappeler. C'est pour ça que je vous autorise à ne pas m'appeler commandant. Ça me revient maintenant. La terre Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec de la terre J'ai une tête de jardinier C'est le nom de cette planète, technic... Agent Well, on y a repéré des rayonnements gamma d'origine artificielle et un réchauffement anormal de l'atmosphère. L'agence souhaite en connaître la cause. Vous serez secondé par intelligence numérique de gestion des ressources internes numéro 2. Ross, enchanté. C'est bien, c'est facile à se rappeler comme nom. C'est moi où il vient de me mettre, mettre un vent Vous ferez connaissance plus tard. Choisissez un vaisseau disponible et faites-nous des rapports sur ce qui provoque ces perturbations. Ross, ce vaisseau est déclaré pièce de collection. Laisse, je suis un expert. À quoi ça sert ce bouton Non, n'appuyez pas dessus. À ouvrir la porte, apparemment. On n'a qu'à dire ça. Voulez-vous que je prenne les commandes Non, ça va, je gère. Hé hey toi hey oh, lance le Big Bang à ses trousses Tout de suite Captain, je ne vais quand même pas compromettre le plan de vol de notre prochaine mission pour des comportements puérils. Nya nya nya c'est toi, puéril De toute façon, il est loin maintenant, et il y a peu de chances que vous retombiez dessus. Tiens, qu'est-ce que c'est que ce machin qui traîne dans le vide-poche Oups, dangereuse cette lampe torche. Ross, vous venez de faire fondre le système de commande. Putain, envoie un message de détresse à Misanthropia. À quoi bon Vos chances de survie à un crash sont de 8%. Je sais pas, pour les 8% par exemple. Je visite aujourd'hui une caserne militaire, abandonnée depuis dix ans. On peut encore voir des couchettes de soldats, ainsi que l'ordinaire. Quelqu'un approche. Bon, tu peux expliquer pourquoi on le planque ici, le mec bah, j'imagine que le général trouvait ça plus adéquat que de l'emmener au PMU du coin. Non mais ça d'accord, mais c'était pas plus simple de l'amener directement au QG plutôt que dans cette caserne abandonnée Du coup, toi, c'est le deuxième mot dans Mission Secrète que t'arrives pas à comprendre, c'est ça Le QG, il est en pleine ville avec 400 personnes qui taffent dedans, dont des civils. Alors, autant appeler directement BFM si tu veux hein. Non mais OK, OK. Bon, on récupère le corps et on le garde ici jusqu'à ce qu'ils viennent le récupérer. Mais euh, pour le vaisseau au milieu du champ par contre, on... enfin, qu'on fait quoi Enfin, je veux dire, c'est pas exactement le genre de truc qui passe inaperçu. Il est en miettes, ils balanceront que c'est un ballon météo, ça marche à tous les coups ce truc-là. Tiens, bah voilà. Cette cellule-là, sera parfaite. Allez, on le pose et on garde la porte. Euh... Ce serait pas plus prudent de rester à côté Si t'as envie de choper une chiasse alien, oui, c'est sûrement ça qu'il faudrait faire, ouais. Moi ça va, mais toi vas-y, fais-toi plaisir. Un alien Un vaisseau Faut que je trouve le moyen d'entrer. Je découvre le corps inanimé de cet extraterrestre. D'après les soldats qui l'ont amené ici, il aurait succombé à un crâne. Y Y'a pas moyen de piancer tranquille Qu'est-ce que c'est c'est un communicateur. communicateur. D'ailleurs, ce spécimen vient d'envoyer votre visage sur un certain Twitter. C'est quoi ce machin qui coupe la parole C'est intelligence numérique de gestion des... Bref, c'est l'IA. PTDR. il a vraiment une sale gueule, ça pue le fake. Sympa l'accueil. Je me connecte à leur réseau pour supprimer toute trace de la vidéo. Vidéo effacée. Non mais, elle euh, mon téléphone en plus, celle-là. Bon, c'est pas le tout humaine, mais faut que je trace. Je dois sortir d'ici si je veux pouvoir me faire repérer par le vaisseau de secours. Mon nom, c'est Zabe. Et la porte est gardée par deux hommes armés. Et Ben, ils ont pas l'intention de te laisser sortir. Tu crois qu'on tombe sur un alien tous les jours Je vois, je suis un invité de marque. Je leur signerai un autographe avant de partir, promis. Je pense qu'ils voudront plus t'ouvrir le ventre que la porte, Ross. Pourquoi faire Regarde ce qu'il y a dedans, j'imagine. Spécial comme coutume de bienvenue. Et toi, Zaïb, tu fais quoi ici Je visite des lieux abandonnés. Les humains abandonnent des lieux Ça vous pose pas de problème, ce gâchis <rire> On va dire que c'est nous qui avons inventé le concept de gâchis sur Terre. Mais on a inventé des trucs cool aussi. L'automobile, par exemple. Selon leur internet, ces véhicules fonctionnent principalement par combustion de matières fossiles qui contribuent à leur pollution atmosphérique et le réchauffement climatique. L'agriculture C'est bien ça, l'agriculture Pratiquer de manière intensive, L'agriculture est à l'origine de la déforestation et la destruction de l'habitat de la faune sauvage, entraînant l'extinction massive de certaines espèces terriennes. Oh, une gave la petite voix Et l'électricité alors, t'en dis quoi L'électricité est produite par fission nucléaire, et ponctuellement via des productions d'énergie renouvelable. <rire> Et fais-moi la manine, la petite voix. La fission nucléaire est aussi utilisée comme procédé d'extermination par leurs armes atomiques. Elle fut utilisée à deux reprises sur des sites urbains habités, ainsi que lors de tests plein air en mer et sur la terre ferme. Ce qui explique que l'on ait détecté ces rayonnements gamma. Bon, faut que je me casse ici avant que cette planète ne parte en confetti. Tu es rentré comment ici, toi Par là. Je t'accompagne vers la sortie. C'est un vrai labyrinthe. On est bientôt arrivé Je crois que c'est par là. Et là On est bientôt arrivé Attends, je me repère. Et là On est bientôt arrivé Je sais pas et là, on est bientôt arrivé. Mais ta La L'alien s'est échappé Tirez On est dans la mouise T'as pas un laser ou une arme d'alien pour s'en débarrasser Je suis un visiteur, moi, pas un colonisateur. Vis-à-part cette lampe torche trouvée dans mon vaisseau... J'ai que dalle ah. Connexion à internet. Je vous envoie le savoir des arts martiaux de cette planète. Hein Je connais le Kung-Fu. Le non. Quoi Mais ils vont nous buter Ça implique de les toucher. Bah, avec leurs nez et leurs oreilles, là, c'est dégueu. Hé, hey, je suis humaine aussi, je te signale. Bon, il faut tout faire soi-même ici. Prise de contrôle du système Neuronoteur. Quoi Le système de qui Les armes terriennes ont une faible autonomie. Attente de recharge. Ah, c'est maintenant. maintenant. C'est pas notre alien ça Si. Il a l'air très en forme pour un mort. Tu m'étonnes qu'il ait en forme, il défonce tout un régiment en mode Jean-Claude Damme le truc Moi ouais, j'aurais plutôt dit Steven Seagal. Bah, allez, t'as raison, on s'en fout. C'est genre qu'on a rien vu et on retourne garder la porte. Oui, c'est important de respecter les ordres quand même. Hein. Mmh. Oui, comme ça, nous, de toute façon, les ordres, c'est carré. Ah, ouais, avec nous, c'est. Y'a pas de. pas pour rien qu'on est gradé, hein. Y'a pas un poil qui dépasse du. Non, non. Ah, non, non, c'est clair. Même la tenue, ça, enfin, ça sent quoi, enfin, même la, la prestance avec la terrure, tout, c'est carré, quoi. J'allais y venir à la tenue, ben, c'est vrai, oui, oui. Mmh, oui. Oh, oh, oh, il est un peu trop gros pour moi, celui-là. Hé, hey, ça décolle vachement leur truc, là Pas une lampe torche. En effet, c'est un ouvre-boîte. J'imagine que les humains vont pas avoir bonne réputation là-haut avec ce que tu viens de vivre. C'est sûr que je vais pas mettre 5 étoiles sur TripAdvisor. La vache C'est eux qui font ce truc délicieux. Mais je vais tenter de vous sauver la mise quand même. Super, c'est parce que j'ai été sympa avec toi. Bah ouais, quoi d'autre Alors c'est grâce à moi si le monde est sauvé. Ah. Au moins, il me reste tout ce que j'ai enregistré sur ma caméra. Fais chier Agent Well j'ai vu votre rapport. Vous vous êtes pas foulé. Dix minutes seulement. Hé, hey, mais j'y ai passé plus de 300 heures. Ouais, j'ai lu que vous préconisiez de garder la Terre sous surveillance. Je ne comprends pas. Ils ont voulu vous tuer quand même. Ben, j'y ai rencontré un spécimen sympa alors. Une certaine Zeib, en effet. Travaille-t-elle pour leur gouvernement Non, elle tient une chaîne YouTube d'exploration. Elle est inoffensive. Je vous ai mis sa chaîne en description. J'ai vu, je regarderai. Vous m'y avez mis aussi d'autres chaînes. Le frigo malfaisant. Le duo malséant. Une excellente chaîne de séries sonores, terriennes. Pourquoi Ben, pour que vous découvriez un peu leur culture. C'est pour la même raison que vous m'avez mis la chaîne Yaya aussi, avec le mot « ça fait chier ». C'est le nom de leur chanson, on le prenez pas mal. À propos de le prendre mal, j'ai un certain Captain Max qui m'a averti de votre comportement au volant d'un vaisseau, accompagné d'une amende pour conduite dangereuse. Captain Mask, connais pas. Je vous ai mis sa chaîne en description, je vous envoie aussi l'amende. Sinon, vous allez me dire la vraie raison pour laquelle vous voulez rester près de la Terre Faut bien que quelqu'un le fasse, non c'était quoi ce bruit Fin de transmission.